Alors on n'est pas obligé de faire des contrats de 25 ans ou 30 ans aussi. Je crois que maintenant c'est limité à 25, non Alors, justement, la, la, la transposition de la directive concession est assez intéressante à ce niveau-là. C'est le, le point positif qu'il faut qu'on qu utilise, nous. Parce que, en fait, la durée, du, la durée du contrat de concession est déterminée par le montant d'investissement de l'entreprise privée. Donc, par exemple, si vous, si vous voyez un, un, un contrat de concession récent, là, euh, qui a une durée de 7 ans, ça veut dire que c'est un affermage, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas d'investissement. Par contre, si vous avez 12 ans ou 20 ans, ça veut dire que euh, c'est de, de, de l'affermage avec ce qu'on appelle un, un, un niveau concessif. Hein et, euh, et donc, si... si, si vous voyez un contrat de concession euh, de, de, de 12 ans où il n'y a aucun investissement, où c'est de l'affermage pur, où il n'y a aucun investissement d'entreprise privée, vous pouvez le contester devant les tribunaux et le faire tomber. Donc c'est donc pour ça que, une fois que le, que le contrat est signé, c'est pas fini, quoi. Il faut, il faut, il faut que vous regardiez le contrat. Et si vous voyez que les investissements ne sont pas à la hauteur de la durée, vous pouvez attaquer et vous pouvez le faire tomber. Donc, par exemple, c'est ce qu'ils vont, vont' essayer de faire à la communauté d'agglomération de, de Paris-Saclay. Ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont attaqué devant le tribunal administratif Rien que sur ce motif-là. Ils ont, ils ont fait trois autres recours, mais euh, là, ils ont attaqué rien que sur ce motif-là, en disant, c'est un contrat de je ne sais pas combien d'années, là, avec Suez, mais euh, ça ne correspond à, à rien à, à, en termes d'investissement. Et donc, s'ils si gagnent devant le tribunal administratif, ça fera jurisprudence. Donc, on pourra s'en servir. Hein. Pourquoi dans le contrat, il y a le l'investissement qui est fait... Dans, est dans le contrat, on, on, on explique qu'est-ce qu que doit faire l'entreprise le, le, euh, privée. Donc si, si elle doit euh, entretenir et renouveler les réseaux, pour quel montant, etc. Quoi. Donc, tout, tout ça, c'est dans le contrat. Dans, dans, dans, le, dans le contrat de DSP Veolia euh, de, de Montpellier-Juvignac, hein, euh, la, la Veolia devait euh, prenait à sa charge euh, le, le, le, re, euh, le renouvellement euh, du, euh, du réseau jusqu'à un certain montant, je ne me rappelle plus combien de millions d'euros euh, tous les ans. Et au-delà, c'était la métropole qui devait mettre la main au porte-monnaie. Conséquence de quoi La... La... la la métropole n'a jamais déboursé un centime. Et donc Veolia a, a, a rénové les réseaux pour le montant euh, auquel ils il s'engageaient, il en surfacturant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un, il y a eu un, un, un très mauvais renouvellement des, renouvellement des réseaux, quoi.